Good morning. Allez! Daniel tu seras aujourd'hui. le et Si vous souhaitez, vous aussi, dédier une prochaine étude, je vous la 5 minutes éternelle, nous étions de 5 minutes nous étions isha de Aïta, Rachatmen, Asura, Ala, Vissurerva, Asurba, ou Mokta, ou Barkhota. Vissur Miso, Vissur Bdusha, Khodeset, et donc, il y C'est Bébet. Michel relativement simple, avec une toute petite notion supplémentaire. On a, ça veut dire maintenant depuis trois premier on a déjà toutes ces notions. On a à présent, à la différence du cas précédent, on avait quatre frères dont deux étaient mariés à deux sœurs. Là, cette fois-ci, on va avoir juste trois frères qui vont être mariés, dont deux vont être mariés à deux sœurs. C'est quasiment la même chose, avec une toute petite nuance, c'est que ça ci il n'y a plus qu'un seul frère. Et alors, vous allez me dire... On va découvrir à cause de ça une discussion avec Rabbi Shimon, quelque chose de très spécial. Mais pour le moment, le cas, il est relativement simple pour Tanakama, parce qu'il n'y a pas de différence avec les cas précédents. En l'occurrence, trois frères, Rouven, Shimon Lévi. Shna -y -men et Levi. Shnahimen et Hayot, deux qui sont mariés à deux sœurs, Rouven, Maria Rachen et Shimon à Levi. Aïe, bah, Alea. D'accord Et ensuite quoi Ou encore, oh, Ishaobita, ou bien Rouven et Shimon, ils peuvent être mariés plutôt à une femme et sa fille, il n'y a aucun problème. Moi, je me marie avec la mère et mon frère, il se marie avec la, la, la fille. Ou encore, Oisha ou Badbita, même mieux, j'ai un grand frère qui a 77 ans. Et en fait, lui, il se marie avec la grand-mère et puis et moi avec la petite fille. Oisha ou Badbita, ou encore, la petite fille par sa fille ou la petite fille par son fils, ça revient en même. Le principe, c'est le simple. il est celle-même. Il faut savoir, on, avoir, on va avoir deux femmes, que quoi qu'il arrive, ça ne pourra pas être mes deux femmes à moi. Je ne peux pas marier avec les deux. Maintenant, elles deviennent, elles viennent en e devant moi, de deux, de deux frères différents. Rouven et Shimon, ils sont, tous les deux, ils sont tous les deux morts, et ils ont eu chacun leur, euh, chacun, leur femme qui, tombe, qui vient en e devant moi. Chacune indépendamment, j'aurais le droit en théorie de me marier avec elle. Mais j'ai pas le droit de prendre les deux, et pire que ça, je peux en fait en prendre aucune, en faire le e avec aucune d'entre elles, comme ce qu'on a expliqué dans la mission précédente, parce que pour le moment, tant qu'elles sont toutes les deux préposées au iboom, e chacune avait réussi à être ma femme, à moitié, et il s'avère que si je prends l'une, bah, je suis en train d'avoir un rapport avec ma femme, avec la soeur de ma femme, ou la fille de ma femme, ou la mère de ma femme, ou la grand-mère de ma femme. Et je peux pas m'en avec l'autre parce que j'ai un rapport avec la petite fille de ma femme, de l'autre côté. Parce que maintenant ces deux femmes qui sont là devant moi, y a, elles sont tous les deux un peu ma femme. J'ai aussi en fait, euh, d'accord Alors qu'est-ce que la Michel m'enseigne Bah tu sais ce que tu fais, t'as plus d'autre choix que quoi il faudra faire forcément la Khalitsa et pas le Iboum. La Khalitza, on expliqué ce que c'est, lui retirer la chaussure, cracher devant, et lui dire que comme ça, il faut, il faut découper le, le, le, lien, le lien marital qui est entre eux, de cette manière, en le faisant la khalitza, comme on l'apprendra plus tard. Mais elles ne pourront pas faire le hiboum, comme on m'a expliqué, parce que je n'ai pas le droit d'avoir un rapport avec ma belle-sœur, mais même aussi avec la sœur de Maïevama. Parce que c'est un peu ma femme. Ok ben Là, il faut savoir qu'il va y avoir Rabbi Shimon Potter. Rabbi Shimon va dispenser complètement de hiboum dans un cas pareil. Et alors là, ça devient délicat. Rabbi Shimon, il déduit ça en fait d'un pasouk que si devant un frère se retrouvent deux femmes qui, sont, qui ont un lien de parenté entre elles, ça peut être parce que c'est deux sœurs qui viennent de deux frères ou une mère et une sœur comme ça. Mishnah, il déduit ça d'un pasouk que Veïsha à la l'itzror, au moment. Si elles deviennent tsarot, Zulezo, Beiboum, tu n'en prends plus aucune. Puisqu'il y en a deux que je ne peux pas... Reb en fait, ça, si vous voulez un petit peu plus comprendre comment ça fonctionne, c'est que, il faut que lorsque j'ai... Euh, lorsque j'ai les deux femmes devant moi, imaginez, réalisez bien le problème concret qui se pose. C'est que maintenant, j'ai deux sœurs qui sont devant moi, par exemple, en hiboum. E Comme on a dit, si je commence à faire le hiboum e à l'une, c'est-à-dire que l'autre elle va devenir une vraie inceste sur moi, parce que maintenant dès que je fais le hibouma l'une, elle s'est devenue ma femme. Chacune elle était un peu à moitié ma femme. Lorsque finalement j'ai décidé de faire le hibouma l'une, eh ben, elle s'est devenue complètement ma femme, l'autre je l'ai éjectée. Puisque lorsque j'ai deux femmes devant moi, que si j'en prends une, j'éjecte l'autre sans faire la khalitza, ouais, parce que ça va, ça va complètement supprimer la khalitsa parce que je ne peux pas faire la khalitza à la sœur de ma femme. Elle est un inceste, ça n'existe pas faire la khalitza. De, comme on l'a dit dans la première Mishnah. Donc du coup, le Rabbi Shimon il a dit dans un eu ça dans Pasouk que au moment où elles deviennent des tsarotes toutes les deux et que tu ne pourras pas prendre, tu ne peux pas décider de prendre les deux mêmes, même à posteriori d'aucune manière. Parce que forcément quand tu prendras une, tu bloqueras l'autre complètement, dans ce cas-là, aucune sera reposée au Yiboum. D'accord C'est la vie de Rabbi Shimon, Bécha Shinya Sudsaarot de Lo Loyal Kalkurin Afilou Bachatmen. C'est la Gemara qui le dit, sera portée dans le bartel droit. Ensuite, Aïta Khatmen, Asura Alav Isoureva. Maintenant, nouvelle situation. Bon, surtout maintenant avec Rachel et même principe, mais Rachel et Léa qui viennent maintenant qui tombent en hiboum devant Lévi. Mais Lévi, cette fois-ci, il a l'avantage qu'elles sont peut-être entre elles des incestes des un lien de parenté. Mais il a quand même l'avantage, de Lévi, que l'une d'entre elles, elle est de toute façon un lien de parenté avec Lévi de par ailleurs parce que elle, elle a déjà été mariée. On peut trouver plein plein de cas de figure, mais elle a déjà été mariée, qu'elle a déjà eu une fille que Lévi s'est mariée avec sa soeur avec elle. Donc en fait, maintenant, il a maintenant Rachel et Léa qui vont devenir maintenant ses femmes, c'est Yevamot, mais lorsque l'une d'entre elles, elle, est, elle a un lien de parenté avec lui, donc il ne peut pas faire le hiboum, alors là, cette fois-ci, la Misha Moussel, tu peux pas faire le hiboum à l'autre. Euh, alors, Aïta Khatmen, Asura la Vissora, c'est un lien d'entre elles qui a un rapport de parenté, de Hervar, de lien de parenté, d'inceste, et eh bien Asurba, Lévi, le droit de se marier avec elle. Ou motard, barcota. par contre, elle a le droit de prendre sa sœur ou de prendre sa mère ou sa fille, comme tous les cas de figure ont dit. Par contre, si c'était juste qu'une d'entre elles, elle a un yissur misva ou issur goucha, un interdit de misva c'est-à-dire que c'est un yissur lave, ou un interdit de goucha, c'est-à-dire que c'est une inceste midera banane, alors là, la Mishan me dit, kholzot velo mitiamot les deux, elles sont en théorie préposées, mais tu n'as pas le droit... Donc dans ce cas-là, tu ne pourras plus faire le iboum même à celle qui t'est permise, parce que chacune, elle est la sœur de ta femme. D'accord Donc tu dois faire nécessairement la khalitsa et pas le Yiboum. Ok C'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine de Hatsahakotou, salam.